Salut se trop pour une nouvelle vidéo On est sur héros et généraux a pas mal de monde qui s'en va de la Khoa Je pense que C'était les derniers C'est une bonne nouvelle On va pouvoir s'attaquer Je m'attaquerai bien au Yémen Mais je pense pas avoir de soldats dans le coin Bon on a une guerre en attendant en même temps euh... Ou alors dans ce coin là Oirat. Les Oirat sont complètement assiégés. Je pense que la Transoxiane ne les défend pas. Il y aura encore Miao. Euh, les Bouirat, peut-être sinon. Ils sont alliés à juste Kalas. Ça me permettrait d'avoir ces deux petits-là et de pouvoir prendre des territoires euh, au nord. On va voir euh, ce qu'il en est. Pour l'instant, on est en guerre contre Bahamani. Euh, ouais, euh, évitons évitant la grosse euh, crise commerciale, la Lituanie fait une éducation on va faire une noblesse éclairée. Productivité et unité religieuse. À la place d'agitation dans le pays, année de séparatistes, ça n'intéresse pas. C'est déclenché par quoi, ça Humaniste et offensive. Humaniste, euh, je trouve que c'est un meilleur choix. Euh, pendant longtemps, je ne l'ai pas prise, mais parce que je me disais que c'était des bonus faibles qui valait mieux convertir plutôt que de chercher la, la paix de tout le monde. Mais quand on a des empires grands comme, euh, comme le mien... En, en pratique, je pourrais tout convertir, mais en, en, en réel, euh, en théorie, je pourrais tout convertir, mais en pratique, euh, avoir des poches chiites, coptes, sunnites, euh, hindous, euh, Theravana, Vajirnerga, confucianistes bientôt, ou alors euh, euh, réformés, protestantes, catholiques, c'est pas tellement un souci. On a deux armées là, peut-être que... On pourrait... Sinon je m'attaquerais bien à Carnen Bon il a peut-être beaucoup d'alliés mais... Non pas vraiment. Alors allons-y en deux fois. Vous faites marche arrière. Puis marche avant. Il considère, que... Attendez. il considère que le chemin le plus court pour aller là. Ah, il considère a qu quasiment... C'est quasiment durée égale. Mani veut bien faire la paix. sont complètement assiégés par les rebelles. Sauf les forts que je contrôle. C'était les provinces que j'attendais de finir la légitimisation. On va faire la paix avec la Transoxiane. Je sais plus exactement ce que je voulais. Sûrement ces provinces-là. C'est désertique. Je peux pas prendre grand-chose, c'est pas grave. Voilà. On est à 44%. Bah, manie. On va prendre celle-là. Qu'est-ce qu'on prend ensuite Ça, ça vaut beaucoup. On peut les classer par euh, score que ça demande, en fait. Facile. Là je peux pas envoyer la demande pourquoi. Ah, je dois attendre un moment avant de une note de paix. Je pourrais prendre vraiment beaucoup. Mais ça voudrait dire euh, attendre beaucoup, très longtemps pour la surexpansion. Par là, on a cette dernière colonie débloquée. J'aimerais continuer à prendre les territoires du nord pour que mon pseudo apparaisse en euh, haut. <rire> surtout, euh, ce qu'il faut aussi que je fasse, c'est que j'avance jusqu'au Kanchal et peut-être aussi cette province-là serait bien. Colonie auto-suffisante, ça c'est bien très bien, euh, le colonisateur on va le rappeler et on va l'envoyer là-bas on a des rebelles qui sont sur le point d'éclater à Sakia. c'est pas une petite province par là ça par hasard ah c'est juste à côté je crois que j'ai aussi besoin d'être sur Yippon donc on va se mettre comme ça c'est en train de refaire une armée euh, Tolérance aura la seule vraie fois ça m'intéresse plus même si je crois que j'ai des conversions en cours qui n'avance plus allez on les annule toutes tant pis euh, c'est fini les deux légitimisations que j'attendais non peut-être qu'on va prendre quand même euh, elles valent 8, on va dire 9 Plus euh, 5, 14 Donc je serai à 30% Si je prends tout ça, ça fait 90 C'est trop euh, Que va-t-on leur laisser Là c'est bon on va demander ça. Donc je sais, je dépasse temporairement. Ça devrait partir bientôt. Euh... Voilà, voilà, voilà. Je ne sais pas qui attaquer ensuite. Tellement de monde que je dois attaquer. <coughs> Prenons ça miaou. Si jamais elle passe dans le jean, ça m'arrangerait. Comme ça, j'aurai une seule guerre à faire. Les îles Palaos elles sont pas il pas il alors pas ça. palao n'hésitez pas en compagnie commerciale c'est un eau commercial à part qui a l'air d'être là d'après les petits, graph petits graphistes? Non, euh, c'est pas des problèmes belles. c'est pas de oh, sang. Allez, arrivez, arrivez, arrivez, arrivez, arrivez, pas ah, trop tard. on a doublement perdu j'étais sur la province, je, ça m'étonne qu'ils aient pu se rebeller euh, sinon je pourrais attaquer le Caradel, il a beaucoup d'alliés sinon on reste dans le même coin et on s'attaque euh, Boirat, Toirat euh, ou les autres comme ça allez on va dire que c'est leur tour à eux Manchu garanti par la Corée. Pas de très gros alliés. J'ai lancé l'intégration d'un de mes vassals, on est d'accord, oui. Euh, faut que je continue à faire des revendications. Ça limite quand même le coût des provinces. Ou alors que j'améliore mes relations, mais en tout cas, c'est une mauvaise idée d'avoir des diplomates qui font rien. Ah, j'ai une armée ici. Faisons-la avancer. Je pourrais m'attaquer au Mongyang aussi. Moi, ça, moi. La Yutaya. Après, je me dis que taper en Afrique, c'est une meilleure idée dans la mesure où. Euh... Bah, euh, la plupart des pays avec qui je suis voisin ils ont déjà tellement d'expansions agressives que ils quitteront jamais la quoi si jamais ils décident d'y rester ah Lang Langna Yu et Mong je crois que j'ai aucune revendication J'en ai peut-être une là-haut. C'est qui avec... Non, c'est celle du sur le djinn. Donc on va peut-être faire des blanches euh, Langzang, ça m'intéresse. Pour euh, cette province-là, maintenant. C'est un Langzang, ça, oui. Et celle-là, on va voir. Je pense que j'ai demandé de province à partir de... Par là. C'est surtout des grosses provinces, c'est pas grave. Euh... Donc il attaque Langzang lui-même. Donc, finalement, mes armées là-haut. On va les amener là-bas. Bon, on est obligé de faire des très très grands détours. Pas grave. Le Mongyang est impliqué, ouais. Il y a 4 Sina ont rejoint D'accord, peut-être qu'ils considèrent que je suis en guerre contre beaucoup de monde Attaquons Kanan Bono Sans attendre Sans l'aide de l'Espagne, ça devrait le faire sont... J'ai l'impression qu'il va le reformer une coa ça m'arrange pas ah finalement on a gagné contre les rebelles là gg à nous je n'ai rien d'autre à dire Caradel a rejoint ouais je pense qu'ils vont être nombreux à rejoindre et tout le monde y retourne non vous ne passez pas chez moi les européens Inquiétant, inquiétant. Ouais. C'est les territoires mines. Bon, le Langzang pourra pas rejoindre, on a en guerre contre lui. canemborn non plus d'ailleurs. Par conséquent, et il y a les Oyos aussi. On va sortir euh, Katsina et les Oyos. Et après, on prendra les provinces sur et bordeaux, Mais j'ai encore besoin de beaucoup de points. Ça fait 99,9%. Bengal a rejoint, c'est un plus gros morceau déjà. Lui est en guerre contre nous, en effet. Ah, et je revendique sa province donc. Ça se trouve, j'aurais pas fait la guerre complètement pour rien. Il va me donner une province. Là, j'ai une armée de dispo. Faisons-la passer euh, jusque-là. Eux, ils arrivent doucement. Mais sûrement, je l'espère. Ils ont même pas le contrôle de leur province. Je déclarai la guerre euh, parce qu'ils n'avaient pas d'alliés et que je pourrais peut-être prendre de provinces comme ça. On verra. Oula ça c'est pas bon Même avec un général Je pense pas pouvoir les Waouh Le peu de prestige qu'ils ont c'est impressionnant oh. Si on m'avait dit qu'un jour je gagnerais une bataille comme ça Je pense que J'aurais éclaté derrière Malaka est en train de siéger. Ils sont allés à Mayu Malaka. Qui a quand même pas mal de troupes. Allez, ça c'est fini. Katsina. motivé à un état qui n'est pas de fort pour se rendre très facile quand il a une petite taille ou la j'ai partout et après tout d'un coup il devient partant 26, c'est moi qui contrôle là, occupé par Siac. Non, c'est pas moi qui contrôle. Par contre, interdiction de prendre des provinces de soi, Siac. Hein. Sinon on va se retrouver en guerre. Mon gang est parti. De la guerre. qu'est-ce qui s'est passé Vous voulez plus vous battre Ils sont allés à You. Je sais pas combien de scores de guerre j'ai contre eux. 36. <rire> ça me donne très envie de faire la paix, ça. J'ai cliqué sur le mauvais bouton et j'en ai marre. Il euh, y a des raccourcis, genre c'est censé fermer l'interface, le... sauf que c'est aussi séparer les canons. Et très souvent, il... Euh, il me sépare les canons. Et je viens de découvrir qu'avec une armée ouverte et une bulle de dialogue, euh, il considère que c'est le raccourci de l'armée que je vais utiliser. Et elle est où l'autre province Elle est sur Miao donc il me faut plutôt une frontière avec Miao. Alors comme ça. prendre facilement prendre 30% prendre un peu plus après ça sera déjà 50% on va dire que je prends ça il manquera celle de là encore ça me fait un lien avec miao et liang et min plus tard si je prends pas d'or si je prends pas d'or, il veut bien. On va faire ça. Euh, Lanna, Assam, Ayutaya, ça fait des nouveaux dans la quoi. Pas très bon, mais mais bon. Non, il me faut encore plus de points pour tout légitimer. Et je peux pas légitimer les territoires qui sont dans les terres directement. ça Est-ce qu'on s'attaquerait pas direct euh, au sur Non parce qu'il y en a beaucoup qui sont à très haut mais pas suffisamment donc mauvais plan de les attaquer Amincien qui est mort Oirat à Miao Kala allez, à Karadel garanti par la Corée D'ailleurs, il y quoi contre moi C'est parti des gens qui peuvent s'y joindre en effet. C'est parti, c'était Tous les coups, c'était... suite un désagrément mineur et j'ai pas vu. pas fait gaffe. Il y a d'autres pour agitées, s'agiter, les Mewari. Ah oui, par contre là, c'est du très agité. soulèvement récent ils ont pas de la sympathie pour les rebelles là ah tant que j'ai pas cliqué ça le met pas bon à savoir là il y a probablement la sympathie pour les rebelles il y en a là Euh, ou c'est encore ici visiblement ou alors c'est juste euh, pas encore compagnie commerciale j'ai pas tout mis en compagnie commerciale j'espère que c'est pas ça qui m'a joué un, un mauvais tour sinon j'ai une armée au sud donc on va l'envoyer pas qu'une d'ailleurs dans les colonies, je règle vite leur compte aux gens voilà, c'est fini le truc c'est qu'il me faut encore beaucoup de score avant de faire la paix ou alors euh, je leur impose la vassalisation ah je peux pas, d'accord je ne pensais pas qu'ils étaient si gros. On va probablement faire ça, mais il faut que j'attende. 26 à peu près. Clemsen et Marrakech, ça me fait absolument pas peur. Joignons l'Espagne. Ils attaquent Clemsen. Euh... Guerre impérialiste espagnole. Bon, c'est vrai que je ne prendrai pas beaucoup plus de territoire par là pas un comble en soi sauf si je décide de prendre le fort de Dahara dans ce cas là on verra bien ce qu qui est demandant à travers y et les tout petits pays qui rejoignent le coa Dodo, mes navires. Une guerre Jin contre Yang qui implique Corée et Manchu aussi. Du coup, les Manchu doivent plus être défendus par la Corée. Je pourrais les attaquer quand je veux. Euh, le souci, c'est que j'ai déjà une guerre à finir, des provinces à légitimer et tout et tout. Et ça risque d'être bien long. Colonie autosuffisante, ça veut dire que je peux en relancer une. Celle-là que c'est fini. Terminons les territoires quand même ici. Où est le colonisateur Là. Si on a 10 000 hommes qui traînent. Ils ont 16 000 hommes la Moscovie <rire> pour deux provinces. D'ailleurs, la Pologne est perdue contre eux. refusé. Bon, Siak gagne. Sans tellement de surprises. Améliorons, améliorons nos relations avec Siak. Euh, si jamais on passe en dessous de zéro, euh, je pense que euh, l'alliance est rompue instantanément. Laissons-les s'agiter. Ne dépensons pas des points pour un peu d'agitation dans quelques provinces. On a toujours les Bewaris. Alors ça s'est calmé quasiment partout là. Qui qu'ils perdent encore un tout petit peu de séparatisme. On va faire la paix avec eux. Pas du tout si c'est des provinces bien placées par contre. Celles que je revendique. Euh. Vous. Pas le Yémen ce lequel. Si, pourquoi je peux pas faire de revendication? Il faut 50 pour faire une revendication. Parce que je revendique déjà tout ça à mon avis. Euh... On va réclamer. Cette province-là. Arrêter ce réseau. Je regarde rarement les pecs que me propose l'IA, la plupart du temps, c'est des trucs pas intéressant. Alors, on va considérer que on peut prendre tout ce qu'on voulait. Ça va nous faire dépasser un peu. Un peu beaucoup, il faut que j'attende que ces deux-là disparaissent, grosso modo. Hmm, je prends des risques quand même Katina a perdu du territoire face à Tombouctou Après ils ont pour être copains On a presque pas d'expansion agressive Ils ont beaucoup de terre Aucun rival possible. Je préfère plutôt que juste la Bohème. Et ça... Euh... Est-ce qu'on n'a pas l'accès sur le Portugal Comment ça se fait que la guerre se termine pas Malaka a rejoint. Sacrifier un peu de légitimité. Ah, ils arriveraient à amener les Oirat Qui est-ce qui a pris des territoires là I Calas, Caradel, Oirat Le truc c'est qu'ils sont dans la coa contre moi Voyons un peu ce que ça me réserve comme troupe Beaucoup beaucoup de monde Avec eux on serait beaucoup plus nombreux Surtout l'Espagne en fait Elle double quasiment notre montant de troupes. Waouh Mais la quoi, ça fait clairement trop J'allais dire, ils font plus rien, ils font quand même 16 000 hommes. Portugal a rejoint Oula, ça, ça m'embête. plus, on s'aime bien avec le Portugal. Ah, parce que j'ai amélioré mes relations à quasiment 100. <rire> ah, sympathie pour les séparatistes. Béaris ont pris la province un peu trop tôt. Bahamanite, je croyais qu'il n'y en avait plus des Bahamanites. Mahura et Manning. Celle-là et celle-là. J'ai trop de surexpansion et de séparatisme, c'est pour ça qu'ils veulent se rebeller. On n'a pas un moins d'agitation dans le pays Si, mais il y J'aimerais plutôt un niveau 3. Dans un niveau 2, on va virer celle-là. Oh. Plusieurs missionnaires, non On va pas passer trop de temps à les chercher. J'essaie d'optimiser mes points mais ça a l'air d'être à peu près toujours le même, le même ratio euh, gagné et perdu L'Autriche a annoncé que Thuringe était son rival Thuringe, à mon avis, c'est tout petit Ouais, moyennement petit L'Autriche si elle est devenue très petite peut-être leur donner le fort est-ce qu'on a de gentils alliés ah ils ont fait la paix ok en du coup une seule province du coup nous sommes en paix ça c'est bien ça c'est pas bien quest ce qu'il y a l'agitation autour d'air débile Oh, bien évidemment, c'est le seul que j'ai pas cliqué. Euh... Chassons le puissant. ennuyant euh, sympathie pour les séparatistes surtout quand il s'agit de provinces pas tout à fait euh, pas tout à fait de la bonne religion ou de la bonne culture et tout et donc du coup ça fait quand même ça colle quand même du Oups le bon oh, faut que ça s'arrête un jour quand même tout mon empire peut pas être en sympathie pour les séparatistes hein. c'est incroyable hein. je clique pas sur l'événement en me disant que peut-être il ne m'en remettra pas un deuxième pareil Cannibou. Voilà. Ça va arriver quand même. Faut que je fasse attention à ce moment-là. Euh... Prestige, puissance administrative On va prendre le, le parti militaire Donc là logique voudrait que l'événement Se soit déclenché quand même What Ça n'existe pas ça les événements Vous cliquez pas dessus et finalement Ça ne se, s'apparaît se, se, jamais Alors Manning Je sais pas du tout où c'est on va chercher L Alors, li euh, zoo et Mani. Ah, faut juste les mettre euh, en compagnie commerciale et ça les calmera. Qu'est-ce qu'il a pris, le SIAC ah le débile, j'espère que les séparatistes Ayutaya euh, vont faire effet sur le siècle et vont rendre la province de Cora. je ne peux pas me permettre de leur laisser. relou hein, d'être passé au dessus de 100 faut vraiment que j'évite alors Bahamani, Transoxiane, je pourrais les réattaquer ils sont pas dans la koa. Yu, Langzhang plutôt Mongyang encore plus tôt et sinon en pratique euh, je pourrais m'attaquer aux Oïrat ou aux au Kala qui sont l'air bien débordés, Corée et Caradel. Mais j'ai pas encore les points pour tout légitimer. Donc ne nous pressons pas. perdu une revendication. Particulariste moscovite, oh non Stabilisez votre frontière, franchement, la Scandinavie Ils ont, ils ont baissé l'autonomie, ou je sais pas quoi. Présence d'un missionnaire, séparatisme, culture non acceptée. Ça pour faire 12 points d'agitation. leur donner de l'autonomie, ils vont finir par me coller de l'agitation. Oh là, là, là, là, là, là. je suis à 1% de plus. C'est fini. Alors, nous n'avons pas besoin de lui. Ce n'est qu'un désagrément mineur. Pas des provinces en eau commerciale, ça, Novgorod Je peux pas les mettre. Elles moi, moins utiles, du coup, les provinces de la mer Blanche. Aucune de nos provinces ne satisfait ces critères. Mais il y en a il n'y en a aucune que je peux mettre. Soit parce que c'est en Europe. Tout ça, tout ça. On doit avoir des états vachement riches d'ailleurs. Ça c'est Moscou. Enfin, vachement riche. Je sais pas, ça reste à voir. Rien de très très fort. Là, il y a un 0.29. Je suis à combien en plafond Oh oh oh oh oh oh! 31% d'impact de l'expansion agressive augmentée. Coût des conseillers énorme. Modif de coût de la stabilité. Il vaudrait mieux pas avant en prendre. Coût de légitimisation un peu plus. Amélioration des relations. Bien embêté. Alors que j'ai <rire> 1400 points de trop. Euh, à ce niveau-là, je me dis que peut-être je pourrais rendre légitime certains états. ne le sont pas encore euh, parmi mon ancien vassal ici j'en ai pas fait beaucoup il y en a qui sont très rentables je sais pas si ce serait tellement rentable si je les passais en on peut faire un test hein. parce que grosso modo la production est le produit à fond c'est les impôts qui sont nerfés et peut-être les soldats aussi. Ouais. Possession, plus 75%. Ah, pas tant alors. Une non-possession, elle n'a pas le plus 75% de réserve. Province légitime. Ah si. <rire> réserve recrutable, 108%. Ici, réserve recrutable, 141%. C'est bien une province terrestre et tout que j'ai regardé. Ah, on a plus de, de réserves recrutables. Donc là, c'est une province à 2. Elle me fait 70 soldats. Province à 1, 35 soldats. Seul look, ça paraît très logique. Euh, province militaire, pas très élevée. Légitimée, de préférence complètement. Celle à 2, 700 soldats. Base 500. Peut-être la base qui est différente. Base 750. Donc en fait, il fait tous les... Toutes les... Non, j'ai compris. Il fait tous les calculs et après il dit OK, moins 70%. Donc si ce serait pas mal d'avoir quelques états créés. Par là, on va créer celui-là. On peut voir déjà si ça a un impact sur la réserve. Voilà, on a gagné 3000 hommes. Et niveau économie, euh, je crois pas que ça ait changé énormément. Là, on a un autre état pas mal. Là, lui aussi, il est censé être pas mal. Et lui, voilà, ça me coûte 0 points. Parce que c'est dans un ancien vassal. Voilà, là, j'ai créé l'état. Je <rire> suis pas persuadé que ça a été le meilleur choix. On y rapporte un du cas quand même. C'est quand même pas mal. Je te regarde avec attention. Voilà. J'avais pas des provinces mines d'or aussi. Là-bas, mais j'ai créé le truc. Là-bas, j'ai pas créé... Ça, ça va me coûter quelques points par contre. Ouais. Ah oui par contre ça augmente les coûts de l'État donc peut-être que c'est pas le meilleur choix. Moi bon, je pense que si elle produit de l'or ça vaudra la peine. Voilà 1,46. France voudrait passer. Le truc c'est que ça me coûte des points administratifs dont j'ai vraiment très très peu. nuit à mon commerce sans aucune euh, gêne. Alors, ce qu'on met sur, le le, le, sur les nœuds commerciaux quand on n'est pas européen, c'est qu'ils partent tous vers l'Afrique donc quand on est les ottomans toute l'Asie peut venir vers nous toute cette côte de l'Afrique aussi le Congo il peut repartir vers les grands lacs le cap de bonne espérance il peut plus donc, à partir de cette section là il peut partir mais ici je peux les faire aller vers Tunis euh, jusqu'à Tina. Tous les autres, ils sont obligés de passer par Safi. Et après, je peux absolument rien tirer vers Constantinople. Et c'est tant pis pour moi. Donc j'ai beaucoup de score à Venise, mais je m'en sers pas. Euh, C'est l'heure de s'arrêter pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, on se retrouve bientôt pour le suivant